Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter un concept interne à SQL Server qui s'appelle la mémoire de requête, ou en anglais Query Memory. Prenons cet exemple. J'ai une requête, assez simple, qui va sélectionner 20 000 contacts à peu près et faire un tri. Si SQL Server doit faire un tri, il va avoir besoin de mémoire pour ce tri. Et si je regarde le plan d'exécution, ici je vais faire un contrôle L. Eh bien, je m'aperçois que j'ai une opération de scan d'un index, ensuite j'ai une opération de tri qui va coûter 85% de la requête. On peut le voir ici. Donc, 85% de la requête, parce qu'il va falloir récupérer tous les contacts et ensuite faire un tri. Mais ce tri, il faut le faire en mémoire. Et donc on va voir, si on regarde plus en détail le plan d'exécution, je vais faire un clic droit et afficher le plan d'exécution en XML, Que on a besoin de mémoire de requête, et ça s'appelle un memory grant. Finalement, le plan d'exécution va demander à SQL Server de la mémoire. Et il lui dit « Bon, ok, j'aimerais bien avoir 6 mégas ». En fait, il s'agit ici de kilos, hein, donc 6000 kilos, ça fait à peu près 6 mégas, on va dire 7 mégaoctets. Alors, qu'en est-il ensuite de la mémoire qui va être allouée à cette requête. Je vais faire comme ça maintenant, je vais regarder le plan d'exécution actuel et je vais exécuter la requête. Et si je regarde maintenant le plan d'exécution actuel en XML, je vais m'apercevoir que mon Memory Grant ici a demandé entre 512 et 6000 kg, et que, en fait, on a eu à peu près 7 mégas qui ont été attribués, donc c'est plutôt pas mal. Donc, grâce à cette mémoire de requête, le tri a pu se faire. Est-ce qu'il y a un minimum de mémoire de requête Oui, absolument. Si je vous fais ceci, par exemple. Maintenant, le plan d'exécution est plus simple. Il va falloir trier, en fait, beaucoup moins de lignes, puisqu'il n'y en a qu'une. Donc, euh, il va falloir trier rien du tout, même. Si je regarde maintenant mon memory Grant info, je vais voir un désiré de 24 kg, et en fait combien y en a-t-il eu Eh bien, 1024 kg, Requested, ça veut dire que SQL Server a donné à la requête 1 méga alors que la requête en demandait moins. Mais alors pourquoi Parce qu'il y a une option au niveau du serveur, dans les propriétés du serveur, qui se trouve dans la mémoire et qui dit ici, quelle est la mémoire minimale par requête en kilos 1024. Et donc comme la mémoire minimale est de 1024, dans tous les cas, même si on a besoin de moins, on va quand même donner un méga. Vous allez dire « Ah, je vais changer cette valeur pour en mettre moins ». Ce n'est pas forcément une bonne idée, je ne verrai pas pourquoi vous feriez ça, finalement un méga c'est pas tant que ça, et puis normalement ça ne pose aucun problème dans la plupart des cas. Mais comme ça, vous savez d'où vient cette mémoire minimale.